Yo Salut les gras Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ou plutôt cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Pas un tutoriel, mais un remake. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait le remake de TKN, une musique que j'adore uniquement avec les sons de mon sample pack mon Sol Volume 1. Je vais vous donner la façon un peu dont ils ont pensé le track, puis ensuite je vais vous faire écouter comment je l'ai fait. Donc ce remake sera disponible pour le monde, les abonnés de la recette. Donc tous les gras, vous l'aurez gratuitement pour pouvez le télécharger, l'utiliser. Remake fait sur Ableton 10 uniquement avec des samples de mon pack Mumbatsol Volume 1 et des plugins d'Ableton. Voilà, donc accessible à tout le monde et disponible directement et gratos si tu es abonné à la recette. Pourquoi je choisis ce track Parce que je trouve que il répond à tout ce que je cherche. C'est-à-dire que ils ont fait de l'univers urbain, du latino et de l'afro, c'est-à-dire que par exemple dans le kick, ils ont pris un kick urbain ils ont rajouté une perque à l'intérieur un petit peu comme font les latinos en gardant le kick urbain, une grosse 808 des snares et des drums très urbains et une rythmique latino et ensuite ils ont fait une mélodie euh, afro avec des rythmiques un petit peu un petit peu afro d'accord, une flûte classique et une guitare et sur un tempo de 95 bpm du coup là ce que je vais faire, je vais te faire Écoutez ce remake. Je vais te montrer exactement à l'intérieur du projet tout ce qu'il y a et on va se l'écouter ensemble. On commence par la flûte, la guitare, tout simplement, le kick, les basses. Friends. Voilà, c'était donc le, le remake de TKN. Donc, je te l'ai montré. Alors, je me suis un peu planté. C'est vrai que je n'ai pas utilisé que des plugins d'Ableton pour pouvoir le faire sonner. J'ai utilisé aussi des plugins gratuits que tu pourras choper. Genre le, le Cachemire, c'est un plugin gratuit. que Tu peux choper sur Splice, par exemple, directement Mac ou PC. Euh, voilà. En plus de ça, tu vas avoir du coup le template un peu de comment je compose, comment j'écris mes musiques. D'accord Avec le kick, les basses. Les différentes basses d'accord avec des instruments ableton d'accord rien de complexe mes drums comment je les trie comment je les traite avec le snare un autre snare si tu fais écouter les premiers snares avec les percs très urbain et les synthés classiques Double guitare avec le petit effet reverse, tu vois, la flûte et tout ça en one shot tranquillement avec la majorité des plugins Ableton gratuits et d'autres plugins que tu pourras choper gratuitement ou alors qui coûtent pas forcément cher. Comme le Niki Romero Kickstar qui sert juste à faire de la section compression. Donc si tu sais faire de la section compression, tu n'auras même pas besoin d'avoir ce petit plug. Voilà. Donc le projet est dispo pour tous les membres de la recette, tous les gras. Vous pouvez le choper dès aujourd'hui, dès que la vidéo est sortie, dans le lien que vous trouverez Donc du coup sur le Patreon. Directement pour, ça, pour avoir ça et accès à tout, à tous les packs de sang, tous les remakes, tous les... Presets, tous les tutos privés, il suffit juste de t'abonner. Chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, tu reçois un mail et tu as accès à tout. Suivant ton abonnement, tu pourras avoir accès à tout durant le mois ou tout depuis le début. Ça va bientôt faire un an que la recette existe grâce à vous. Je vous en remercie. Et c'est pour ça que je continue à faire des tutos, des remakes, des packs de sang, des presets. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris, que ça vous donnera envie de composer comme d'habitude. Et n'hésitez pas donc à aller choper ce template si tu aimes faire des beats un petit peu. Mon bâton urbain, ce template, il est fait pour toi, TKN Remake. Refait uniquement avec les samples de mon pack Mon bassol Volume 1. Pareil, disponible gratuitement pour tous les membres de la recette, tous les gras qui sont abonnés à la recette ou sinon tu peux le choper sur mon site. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao les gras